Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, mon nom est Samidjay et je vais impacter une vie, une vidéo à la fois. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'estime de soi. Pour moi, l'estime de soi, c'est vraiment la base de qui on est. Quand on a une bonne estime de soi, on est capable de faire de bons choix, d'avoir les bonnes valeurs, les bons intérêts. Et ça nous permet de définir qui nous sommes, ce que nous voulons faire, de choisir nos amis, nos partenaires, nos choix culinaires en fait et quand on n'a pas une bonne estime de soi à cause de ça les gens peuvent nous marcher dessus les gens peuvent nous manquer de respect les gens ne peuvent pas nous prendre au sérieux parce qu'ils savent que de toutes les façons cette personne ne sait même pas ce qu'elle veut cette personne ne sait même pas où elle veut aller cette personne est comme si est comme ça alors c'est aussi important d'avoir une bonne estime de soi, pas une estime de soi qui est comme surestimée parce qu'on ne veut pas non plus se sentir comme si on est au-dessus et puis il les, les autres sont en bas de nous. On veut être juste être sûr en nos personnalités et dans nos choix. C'est aussi important de ne pas avoir une, une estime de soi qui est très basse, comme j'ai dit, qui va permettre aux gens de nous marcher dessus, de nous manquer de respect. Alors, c'est important d'avoir la bonne, la juste estime de soi, celle qui va nous booster, celle qui va nous permettre un, d'aller de gloire en gloire, de mieux en mieux, et de juste définir la personne qui nous sommes. J'ai beaucoup d'astuces en fait qui peuvent nous aider à booster notre estime de soi. Mais je pense aujourd'hui je vais faire cette vidéo en deux parties. Aujourd'hui, je vais vous donner cinq astuces qui peuvent vous permettre de booster votre estime de soi, de vous permettre d'améliorer la manière que vous voyez, comment vous marchez, comment vous allez entreprendre vos choses. Et si vous voulez vraiment connaître les cinq autres éléments qui vont vous booster dans votre estime de soi n'oubliez pas de vous abonner d'aimer cette vidéo et on se dira à la prochaine alors pour moi la toute première chose qui va t'aider à booster ton estime de soi c'est d'abord de te connaître de t'étudier et de te comprendre en tant que personne la notion même de l'estime de soi c'est d'avoir une idée fixe de qui on est de ce qu'on veut et de où on veut aller alors tant que tu ne connais pas ces trois éléments là ton estime de soi va dégringoler parce que tu serais tantôt ici tantôt là bas et tu serais toujours en train de marcher d'un point à un autre alors que c'est tellement important de savoir qui tu es ce que tu veux ce que tu n'aimes pas où tu veux aller tes forces tes limites tout en fait alors, il est tellement important de construire cette estime de soi-là en fonction de nos choix, en fonction de nos valeurs, en fonction de nos intérêts. Alors, prends le temps qu'il faut, étudie-toi, étudie tes émotions. Comment est-ce que tu es quand une chose arrive dans ta vie Est-ce que tu es colérique Est-ce que tu es impatient Est-ce que tu es jovial Est-ce que tu es pessimiste, optimiste, amical tout ça, parce que tant que tu ne te connais pas, tu ne peux pas définir tes valeurs, tes intérêts. Et tu ne peux pas non plus dire à quelqu'un comment te traiter tant que toi-même, tu ne te traites pas de la manière que tu mérites. Tu es donc supposé savoir qui tu es, ce que tu veux, pour être capable de dire à d'autres personnes, écoutez, voici comment je suis. Donc, je n'aime pas ça, j'aime ceci, j'aime cela agit en conséquence. Et c'est ce qui nous permet en fait de vivre aussi en accord avec d'autres personnes. Parce que quand on connaît qui ils sont, on sait qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, on sait qu'il y a certaines choses qu'elles aiment, qu'elles n'aiment pas, alors on vit en conséquence, on vit en harmonie en fonction de tout ce qu'on connaît. Alors, si tu veux toi-même booster ton estime de soi, apprends un peu à être seul et à mieux te comprendre, à mieux te connaître à savoir tes limites, tes forces, etc. etc. Et en fonction de ça, construis-toi une estime de soi qui est digne de toi, qui te représente et qui va te valoriser, qui va aussi valoriser les gens autour de, de toi. Comme ça, tu ne laisserais personne te marcher dessus, tu ne laisserais personne dicter ta vie, tu ne laisserais personne te dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tu sauras ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien pour toi. Donc aujourd'hui, apprends à mieux te connaître et quand tu te connaîtras, alors tu construiras ton estime de soi en fonction de cela. La deuxième chose qu'il faut faire pour booster ton estime de soi, c'est d'arrêter de se comparer aux autres et d'arrêter de critiquer les autres. Je, je me rends compte souvent que la majorité des défauts en fait, qu'on réussit à avoir chez d'autres personnes, ce sont des choses qu'on fait. Et souvent, on s'assoit pour critiquer d'autres personnes parce qu'on veut se sentir mieux, on se dit « Ah, cette personne fait ça, donc je suis meilleure ». Ah, cette personne fait ça donc ça veut dire que je ne suis pas la seule soit on se motive de la mauvaise façon en disant de telle façon l'autre personne fait ça je ne fais pas ça je suis ok ou on se motive aussi de la mauvaise façon en disant que comme cette personne a ce même défaut que moi je suis correct. ça veut dire que je ne suis pas la seule mais dans cette vie il est tellement important d'avancer parce que j'imagine en fait si Dieu avait créé tout le monde de la même façon, je pense qu'on aurait été dans une société qui n'avance pas, qui ne fait pas de progrès. Donc arrête de te comparer aux autres personnes, arrête de critiquer d'autres personnes pour des défauts qu'ils ont. Parce que si, on, si tu es si agile à les remarquer chez la personne, ça veut dire que toi aussi tu les as. Au lieu de te focaliser sur tout ce que tout le monde fait, focalise-toi sur ta personne. Focalise-toi sur comment est-ce que tu vas changer, comment est-ce que tu vas t'améliorer. Parce que tant que tu es, tes yeux sont fixés sur d'autres personnes, tu ne, tu ne te construis pas, tu n'évolues pas, tu n'avances pas. Alors, la critique, les gens qui sont forts pour critiquer là, « Oh, elle a un grenier, oh, elle ne sait pas faire ça, oh, il ne sait pas faire ça. » Écoute, ce n'est pas, pas une compétition. La vie, ce n'est pas une compétition. La vie, ce n'est pas qui va arriver en premier, qui va finir, qui a plus de choses et qui n'en a pas. Donc, euh, arrêtons. Si tu veux booster ton estime en soi, c'est toi dans le miroir. C'est toi et toi, une place. Comment est-ce que tu vas grandir? Comment est-ce que tu vas t'améliorer Oublie le reste. Concentre-toi sur toi et avance et continue à te booster. Comment est-ce que tu vas t'améliorer la troisième chose que tu peux faire pour booster ton estime de soi, c'est de travailler sur tes points forts. Comme je disais tantôt, on a tendance peut-être à se focaliser sur les, les erreurs des autres personnes, sur les défauts des autres personnes ou sur nos défauts à nous. On se dit, oh, oh je ne suis pas parfait alors il faut que je travaille plus sur tu ces sais, défauts, il faut que je travaille plus, je travaille plus. Qu'est-ce que tu fais de tes points forts Qu'est-ce que tu fais de ce que tu sais bien faire est-ce que tu les tâches juste de côté, juste parce qu'il faut que tu améliores sur l'autre point On ne demande pas de ne pas s'améliorer, de ne pas faire des efforts, de, de devenir meilleur. Mais quand tu regardes aussi tes points forts, tu, tu te rends compte que tu n'es pas si mauvais que ça. Tu n'es pas si bête que ça, tu n'es pas si lent que ça, tu n'es pas si, je sais pas, si pauvre que ça ou quoi que ce soit. Tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont bonnes dans ta vie. Il y a des choses qui... Te boost il ya des choses qui sont bien dans ta vie et si tu te focalises sur ça tu auras une meilleure vision de toi parce que souvent quand on regarde nos défauts on se lamente sur notre sens et se dit ah oh, je n'ai pas ça je ne fais pas ça bien et on oublie tout ce qu'on fait de bien alors souvent Arrête un peu de regarder ce que tu ne fais pas bien. Arrête un peu de regarder tes défauts. Regarde ce que tu fais de bien. Oui, peut-être tu ne fais pas ça bien, mais tu fais ça bien. Regarde d'abord tes points forts. Arrête de te décourager juste en regardant tes défauts et en te disant que non, tu n'es pas parfait ou tu ne fais pas ceci bien, bien quoi que ce soit. Non, ça n'avance en rien. Regarde ce que tu fais de bien. Booste-toi. Booste-toi avec cette énergie, avec ces... Toutes tes forces, toutes ces choses qui font que ce que tu es. Concentre-toi sur tes points forts. Travaille même, améliore tes points forts. Parce que même si tu as des défauts, dans la vie souvent on va même regarder, oui tu as ça, mais qu'est-ce que tu fais de bien qu est -ce, Sur quoi est-ce que tu es fort Et quand tu te focalises sur ça, tu es capable d'avoir une meilleure image de toi. Tu es capable de mieux t'aimer. Donc, oublie un peu tes défauts regarde ce que tu fais de bien, regarde tous tes points forts et aime-toi, apprécie-toi parce que tu personne n'est parfait en fait personne n'est parfait, on a tous nos points forts alors focalise-toi sur ça la quatrième chose qui peut te permettre de booster ton estime de soi c'est de sortir de ta zone de confort quand tu es confortable, ça veut dire que tu n'avances plus tu ne progresses plus, tu ne fais plus d'efforts tu es juste là ça c'est ma zone de confort, je suis habituée à faire ça donc je reste là mais dans la vie c'est important d'avancer, c'est important de progresser alors essaye de faire quelque chose de différent souvent on a tendance à penser que non, c'est trop difficile même sans avoir essayé et puis quand on prend notre courage à main et on essaye, on se rend compte qu'en fin de compte ce n'était pas si difficile que ça souvent tout, tout, tout, tout se passe dans notre tête on se bloque Mentalement, on se met des barrières, on se dit non, ça c'est ma limite, je ne peux plus. Je n'ai pas essayé, mais non, je ne peux plus. Mais dans la vie, si tu veux te booster, tu ne peux pas te dire vouloir rester stagnant. Tu ne peux pas te dire rester dans l'endroit où tout est bien, tout est casé, tout est carré, alors je ne sors plus. Non il faut se donner de nouveaux challenges, il faut se motiver, rencontre de nouvelles personnes, découvre de nouvelles places, va faire une aventure, je ne sais pas, goûte à quelque chose de nouveau, sors de ta zone de confort, sors de ta bulle. Parce que quand tu vas sortir, tu vas te rendre compte, tu vas te rendre compte que la vie n'est juste pas ce, ce à quoi tu pensais. La vie est tellement plus belle, plus vaste, plus grande. Il y a tellement de choses à apprendre. Alors c'est à toi de sortir de là et de découvrir. Et quand tu découvriras ces nouvelles choses, ça te boostera. Ça te permettra d'être plus en d'être plus confiant, de vouloir mieux avancer, de vouloir te challenger encore plus, de vouloir faire des efforts de vouloir encore te motiver et d'aller de l'avant, donc sors de ta zone de confort fais quelque chose de différent essaie quelque chose de nouveau, si tu ne sais pas lire, si tu ne veux pas lire, juste parce que tu penses que c'est dur c'est long je ne sais pas, aie de nouvelles connaissances, mais sors de ta zone de confort mon dernier point d'aujourd'hui, si tu veux booster ton estime de soi, fais des compliments, apprends à faire des compliments, mais surtout, apprends à prendre soin de toi. Mais qui va se négliger dans cette vie Qui va se négliger Si tu veux te négliger, c'est que tu as voulu te négliger. Je ne sais pas si comme moi, mais quand je nettoie que ce soit juste ma chambre et quand j'entre tout est propre, tout est nickel. J'ai l'impression que toute ma vie est propre, toute ma vie est nickel en fait. Parce que quand il y a une certaine propreté, quand on a pris le temps de prendre soin de ce qui est autour de nous, on se sent bien. C'est pareil avec nous, c'est pareil avec notre corps, notre apparence ou quoi que ce soit. Quand on s'habille bien, quand on sent bien, on est heureux. Il y a cette confiance-là. On dit souvent que les bonnes chaussures vous ouvrent les bonnes portes. Pareil pour les bonnes habitudes ou les bonnes attitudes. Donc, dans cette vie-ci, si tu veux te booster, si tu veux booster ton estime de soi, prends soin de toi. Fais-toi des compliments. Il faut, il faut aussi souvent qu'on arrête d'attendre que les, les gens nous font des compliments. Regarde-toi dans le miroir et me dis, écoute, tu es belle. Aujourd'hui, je peux me placer devant la caméra sans maquillage ou quoi que ce soit parce que je sais quand même que je suis belle. Et ce n'est pas pour être arrogante ou quoi que ce soit. Parce que moi j'ai cette confiance. -là. Même si quelqu'un vient dans les commentaires et me dit non, tu n'es pas belle. Écoutez, je ne vais pas me mettre à entrer dans les, les discussions avec lui pour essayer de dire que maintenant, écoute, je suis belle. Je sais en fait. Donc, je ne me mets pas là pour crier, pour faire n'importe quoi. Mais c'est ça en fait une estime de, de, de soi. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux et tu es capable de marcher dans cette voie-là. Donc fais toi des compliments, tu es belle, tu es beau, tu es bien habillée, tu sens bon, ta maison est propre, tes habits sont beaux et tout ça. Parce que quand tu fais ces compliments là et quand tu décides de bien prendre soin de toi, tu marches mieux, tu as plus confiance en toi, tu es capable d'aller même où tu ne voulais pas. Et tu ne permettras pas à d'autres personnes de marcher sur toi parce que moi tu sais la base de qui tu es et ce que tu vaux. Et donc, d'autres personnes ne peuvent pas te dicter, t'insulter ou quoi que ce soit. Ça ne te dérangerait même pas. Donc, prenons soin de nous. Ne nous, nous négligeons pas. Donnons-nous des compliments Et manque-nous pour qui nous sommes, avec nos défauts, avec nos erreurs, avec tout. Mais vraiment, essayons pour booster cette estime de soi-là. Il faut se connaître. Il faut ne pas se comparer aux autres et ne pas juste critiquer d'autres personnes il faut nourrir nos points forts il faut sortir de notre zone de confort et surtout il faut nous aimer nous donner des compliments et prendre soin de nous donc aime toi pour qui tu es aime toi pour tes défauts aime toi pour comment dieu t'a créé aime toi réellement parce que les autres personnes t'aiment aussi en fonction de comment tu t'aimes. Les autres personnes te respectent en fonction de comment tu te respectes. Les autres personnes te traitent en fonction de comment tu te traites. Tout commence toujours par soi. Alors, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Si toi aussi, tu voulais booster ton estime de soi et ces cinq astuces t'ont aidé, je suis vraiment ravie. Comme j'ai dit au début, ça c'est la première partie. Il y aura la deuxième partie sûrement dimanche prochain. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un pouce, likez, partagez. Laissez des commentaires, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche pour aut automatiquement recevoir une notification quand je vais poster. Et on se verra dans ma prochaine vidéo. Merci et bon dimanche. Bye.